Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un écran. Alors c'est un peu rare, on teste rarement des écrans sur Xbox Donc cette fois il s'agit d'un écran MSI MPG, euh, donc de la gamme MPG, Optics MPG32.1UR-QD Xbox Edition. Ça fait long, ce qu'il faut retenir c'est un écran MSI 32 pouces. Dédié à la Xbox, on va comprendre rapidement pourquoi. Donc là, on fait une première vidéo dédiée à l'unboxing, on en fera une seconde, vous montrant un peu toutes les fonctionnalités de l'écran. Donc c'est parti, petit bébé de 14 kg, hein. donc l'écran on fait 10 avec le pied, 7 sans le pied si vous décidez de l'accrocher. Et donc c'est parti, on ouvre la bête. Alors, hop, alors c'est un écran de 32 pouces, hein, donc effectivement, euh, on a euh, un carton d'une taille assez conséquente. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans on trouve tout d'abord un câble, un câble HDMI, vous allez me dire, assez standard. Et alors, il est certifié 8K. Donc, autant dire que sur un écran 32 pouces 4K, on est à peu près tranquille. Hop On se met là-dessus. Le fameux câble d'Alim. On ne va pas s'éterniser dessus. Hop On retrouve pas mal de câbles. Alors. Euh, donc là, c'est pour passer du câblage. Ok. Là, on a toute la paperasse, les notices. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Là, a... Là, on a un câble USB. Vous allez voir, il y a pas mal de ports USB sur l'écran. Du DisplayPort. Vous allez voir qu'en termes de connectivité, l'écran est assez complet. Est-ce que j'en ai encore Oui Un câble USB-C. Compatible DisplayPort. On en a encore Un câble jack. Des vis. En ai encore. un euh, câble USB. Vous allez me dire que le câble USB. On va faire original. Câble USB. Et là, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, comment on ouvre la bête Alors, c'est là que ça va être un peu compliqué. Magie du pas direct magie du montage, l'emballage le, les... est là. Alors, on a un bon gros pied, bien lourd, donc autant dire que quand vous allez le poser sur n'importe quel support, l'écran ne va pas bouger. Il est vissable, on voit une vis là, à l'intérieur. Il voilà, suffit de tourner. C'est On lève. Notre ami polystyrène. Et là, on se retrouve bah avec le, le, le support de l'écran à poser sur le pied. Et là, notre ami l'écran. C'est pas la quand même. Voilà. Alors, on va s'approcher un peu. Et vous allez voir un petit peu ici. Voilà, l'intégralité de ce que l'on retrouve. Donc ici, on a un port jack, on a des ports USB, on a un port USB-C, du Display Port USB, HDMI, USB, HDMI, USB. Autant dire qu'en termes de connectivité, on est à peu près tranquille. Attention cependant, pas de haut-parleur intégré. Donc même s'il y a du jack, euh, donc là, effectivement, ça va transiter par votre PC, arriver sur les prises jack, mais par contre, pas de haut-parleur intégré au PC. Oh à l'écran, Voilà, hop Donc... On retrouve quand même une belle finition, même si c'est à l'arrière et qu'on le verra très peu. Ici, on retrouve un logo pour MSI. Chose petite, enfin bien sympa, on retrouve ce petit stick qui va permettre de gérer tous les menus. Et ici, une belle finition. Enfin, voilà, on voit que même l'arrière a été travaillé. Ça rappelle un peu d'autres écrans très gaming. De toute façon, celui-là est vraiment axé gaming. Hop Allez, c'est parti. On va monter la bête. Donc ça... Hop donc là, normalement, on a des vis hein, qui sont fournis avec et qui permettent d'être fixés. Là, on va le monter comme ça. et vous le verrez après pendant le test. Hop. Le beau bébé. On le met ça comme ça. Et on le pose ici. Donc voilà, vous voyez un bel écran. Réglable en hauteur. Hop, Je ne crois pas qu'il soit réglable. Euh, non, il n'est pas réglable à la verticale. Et voilà, là, on a un bel écran 32 pouces, 4K. Donc, on est sur une dalle 144 Hz, compatible 120 Hz pour la Xbox. Déport HDMI 2.1. Donc là, vous avez l'intégralité des fonctionnalités de, de votre Xbox Series X, S et toutes les antécédentes qui fonctionnent parfaitement. Et ça, on se retrouvera sur une autre vidéo pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser... Euh, euh, bah des commentaires sur cette vidéo si vous avez des questions, des choses comme ça euh, je vais vous mettre en lien exactement euh, tout ce qu'on enfin, qu peut euh, retrouver enfin, où est-ce qu'on peut trouver cet écran, à quel prix et tout ça et, euh, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo de test je vous dis à très vite sur XboxLive.fr. portez-vous bien